What's up, chers amis, j'espère que vous allez tous magnifiquement bienvenue pour une nouvelle vidéo de Gombardie de Personne Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis, on a fait un milestone sur Hypixel depuis... Très longtemps, on attendait ce milestone d'ailleurs, je sais pas pourquoi il y a des visiteurs en ce moment piu, piu, piu. Euh, Et en gros on a fait des gros milestones, on a fait deux trucs milestoneiers de type très aimable Donc déjà la vidéo que vous allez voir, ça a été tourné en live il y a quelques temps, je crois une semaine euh, On a passé niveau 7 d'enderman d'ailleurs, mais depuis il s'est passé des trucs très très très très très très très importants. Donc on a acheté un Phoenix Pet les amis, et oui je me suis acheté un Phoenix Pet, il m'a coûté 57 millions je crois euh, dans les entours là, 50-60 millions Et j'ai aussi énormément farmé et amélioré mes épées, mes drills et tout ça Comme on peut voir ma gauntlet, regardez Flawless euh, Ici, on est en train de travailler Oups, sur la Diven, on est en train de travailler On a fait des runs de cristal et on s'est mis très bien Parce que comme vous savez, les runs de cristal, les amis, ça vaut très très cher Juste un cristal comme ça, ça part à 21 millions Donc euh, comme on peut voir, le sell value juste en bas Donc on s'est fait pas mal de thunes Et avec ça, j'ai pas eu le temps de farmer les Zandermans Mais avec le maire qui arrive dans... Dans 4 heures exactement les amis C'est notre meilleur ami Astrox qui arrive à, à, dans l'office du gouvernement Americanos Et adieu Marina, t'étais vraiment une grosse salopard Et aujourd'hui c'est Astrox qui va gagner Comme on peut voir il aura 25% de plus d'exceller XP Donc lorsqu'on fait un boss on aura un petit pourcent de plus Et vous avez 20% de chance de gagner des drops euh, rares en plus Il y avait aussi, j'ai fait aussi un pacte avec euh, le jeune homme qui avait drop le divan Halo Donc Spraggy euh, ce gars-là, ben, je sais plus s'il si l'a vendu. Ouais, voilà. Sprague, il avait euh, drop dans le fond le, le divan holo, donc l'item à 2 billions à l'HDV. Et il a, on, a fait un, il a, on a fait un pari ensemble, donc il va me donner 50 millions. Si durant un stroke il drop un item de type euh, très rare. Donc, c'est cet item-là qu'il avait drop, il a vendu pour 2 Bah ben, le même prix que celui-là, en fait, parce que tu peux pas parier plus à l'HDV, sinon, tu vois, ça bug. Donc, il a eu 2 billions et là, il va s'acheter du stuff, il va faire plein de trucs avec son stuff, et on a fait un pari ensemble, donc voilà. Mais, en gros, euh, Astrox, il va être vraiment sympathique pour ceux qui veulent passer les Endermans. Là, vous allez me dire pourquoi, parce que ça va vous faire en sorte que vous allez avoir moins de boss à effectuer que normalement. Lorsque vous tuez un boss, c'est 500 XP, que je crois que ça vous donne euh, mais là, avec celui-ci, comme on peut voir, on va gagner ouais, 5xp, donc on va gagner euh, 25% en plus. Donc je crois que c'est 525 ou 550, je sais pas comment ça fonctionne. Je sais pas les mathématiques. Ouais, ah, pardon. Mais en gros, ça va nous permettre de pouvoir débloquer celui-ci, ce truc-là 15 plus de chance énergie de trouver des super enchantes dans les euh, super paires. Donc ça, ça va être vraiment cool. Et un plus 4 d'intelligence qui est toujours plus plaisa... plus plaisant. Et aussi travailler sur notre Terminator Comme vous savez les amis euh, ben, Vous l'avez sûrement déjà vu euh, Mais j'ai un Terminator pour l'instant Mais c'est pas le mien Malgré que je l'enchante euh, Avec des enchantes qu'il avait oublié euh, Alipharth mais il appartient à l'ifarce, je l'utilise pour faire des donjons présentement. Mais je me prépare le mien de mon côté, regardez comme on peut voir ici, j'ai presque tout terminé. Non, j'ai pas presque tout. <rire> j'ai pas presque tout parce qu'il manque toutes les Master Stars, il manque toutes les Fuming Potato, il manque encore 4 des de trucs comme ça. Il manque encore 4 stacks de Lapis, 3 stacks, stacks de Quartz encore. Donc ouais, est, on n'est pas encore là, mais l'unisphère aussi, il en manque encore. Mais avec Astrox, on devrait avancer dans la bonne direction et on devrait être capable d'en faire le plus qu'on peut. Parce qu'on sait que lorsqu'on fait des boss, de toute façon, on est assuré d'avoir ça. On a assuré d'en avoir 105 à 150 par boss. Donc ça, c'est très, très, très rentable. Les Toxic Arrows, ça se vend aussi à la RGV. Mais on peut aussi drop des euh, le, le truc ici. Le judgment Core, les amis. Qui vaut le prix d'un handle. Je crois que c'est 500M. Plutôt intéressant. Le Daedward aussi c'est bon. Le skin, j'en ai jamais eu encore. Ça, j'ai eu... J'en ai eu le Extremely Rare Artifact, je crois que je vais vous le mettre dans une séquence après On a crafté aussi la relique, voilà l'Ender Relique Mais attention on peut utiliser aussi une Enderman Artifact, donc l'Ender de base On peut l'utiliser celui-ci pour stacker euh, la, euh, les, les, les trucs, comment ça s'appelle, le l'OS Bin Donc Ender Artifact à 50 millions, on peut acheter celui-là et aussi l'autre aussi euh, le, Non c'est l'OS Bin plutôt On peut acheter celui-là à 50 millions mais on, on peut acheter aussi celui qui coûte cher à 140 millions parce qu'on peut stacker la défense, donc le 20% plus le 25% ça fonctionne et ça vous donne un euh, 45% de défense contre les Endermans, donc c'est un stack qui est très très très intéressant, si vous n'arrivez pas à faire les Endermans, comme Monsieur Toxique le gros noob dans mon lobby, euh, dans, dans, mon, dans ma liste d'amis, lui il n'arrive pas à les faire, lui il faut qu'il fasse ça pour pouvoir réussir à les faire bien avec un armure bien sûr avec un nombre de kills euh, de type correct, comme là on va avoir 50 000, 60 000 et tout, de toute façon je vous mettrai dans la description, de toute façon vous avez sûrement déjà vu ma dernière vidéo qui vous montre euh, comment les tuer, euh, ça reste la même chose, il n'y a rien qui a changé depuis, c'est toujours la même chose, le best armor reste l'under dragon si possible avec. Une Atom Split Katana si possible. La On Atonement très important Avec bien sûr la Summoning euh, Ring avec des Tanks Zombies de Master Mode 3 qui est le best selon mes calculs. Désolé pour le petit truc euh, scoreboard les gars qui affichent ici. Oups c'est vrai je la désaffiche pour vous je suis désolé. Euh, la florid Sword en cas de problème. Et comme vous savez la styla pour avoir un plus gros Shield. C'est très bien important de mettre en Skilla. Parce que la Skilla c'est celui qui vous donne le plus gros euh, Wither Shield. Donc le plus gros Absorption lorsque vous créez l'épée si je ne me trompe pas. Moi je l'ai mis en Suspicious pour avoir un peu plus de Crit Damage et Crit Chance qui donne encore plus d'absorption, donc voilà, c'est tout, euh, je vous laisse avec la séquence où je suis passé 7, et je vous laisse aussi quand j'ai drop le Underman, euh, le les Rare truc, qui est encore plus rare qu'un Jugement Core, ce qu'on m'a dit, donc voilà, je vous laisse là-dessus, et bonne chance dans Astrox, à tout de suite. Celui-ci, c'est le fucking dernier, les amis, là, il n'y en a pas d'autres, c'est le dernier des derniers, bon, attends, c'est un programme de 75 kills, je dis ça, mais oh, il prend de quest 75 kills, on va aider Nathan aussi, je crois que Doflot doit déjà entraîner. Ah, il t'aide, il t'aide. Ok, parfait. Donc nous, on va aller farmer les kills. On va essayer de mettre le dernier, euh, le dernier hit. Ça serait incroyable, les amis, de voir euh, ce qu'on a. Voilà, Vous allez voir, vous allez voir. On a deux trucs déjà, pour ceux qui sont pas au courant. J'ai drop ce magnifique truc là Et il faut être niveau 7 pour le crafter c'est pour ça que j'ai ça J'ai aussi un Netherworld Merger Qu'on va devoir crafter aussi vu qu'il faut être Enderman On va voir tout ce qu'on a débloqué depuis Et on va crafter tout ce qu'on peut crafter C'est ce que... le plan d'aujourd'hui euh, On peut pas crafter encore un Terminator Malheureusement parce qu'on n'a pas drop le corps Mais j'ai 4.3% De Energy meter les gars Donc euh, je le sens bien tomber sur le premier boss moi Le, le petit Terminator corps là Le truc euh, jugement corps ça s'appelle Je le sens bien tomber direct sur le premier euh, truc je vais voir son boss, il a combien de vie 80... Ouais, il a bientôt fini, c'est bon. On, pourra... on va commencer le neutre, alors. On va commencer le neutre, il va pouvoir venir nous filer un coup de main, vu que c'est un professionnel, monsieur Doflo. Bon, on a pas... au moment, on n'a pas besoin d'aide, les gars. C'est que là, vu que je suis en live, et euh, je recorde en même temps, la concentration n'est pas euh, toute là. Quand on parle aussi, c'est un peu chaud. Euh, et en plus, on a une de nos souls qui est morte, décédée, les gars. Comme... Euh... Oh Ah non, c'est de la merde. C'est quoi, t'as droit bah ça l'entoure en orange J'ai cru c'est un truc de fou C'est une Queen ouais. <rire> Moi aussi j'en ai une juste avant Bon allez Les niveaux 7 sur celui-là les amis C'est parti Il faut juste pas décéder F Ad Do Flo Il a bien mérité le coquin Il nous a aidé pour les trois derniers boss les gars Vu que ma soul était morte J'en avais besoin d'aide Sinon Jobelo nous a méga aidé Pour passer jusqu'au niveau 6 Et pouvoir crafter le catacombe Je veux faire la DDC. C'est... Ce dernier boss est à notre ami Jobolo. Sans lui, j'aurais pas... Il m'a fait des T4, les gars, pendant que je pouvais pas en faire. Juste attendre que j'aille le... Le 4 pour ensuite pouvoir faire tous les trucs moi-même. 100 000 XP qu'il faut faire, je crois, pour le niveau 7. Je les ai fait quasiment tous, tout seul. Sauf les trois derniers, là. puisque Monsieur que M. Dofloo est venu nous aider vu que notre soul était un peu euh, baisé. Euh, D'ailleurs, on va aller en Master Mode 3 aller en chercher une autre après pour les gens du live. Mais vous, les gens qui regardent la vidéo, vous allez pas voir ça. <rire> allez, 62 millions, allez. On termine avec un petit... Euh, on peut avoir un corps sur le, sur le dernier... Non, je pense pas. Parce qu'il faut être déjà niveau 7 pour avoir le pouvoir de drop, je crois. Et quand le boss a spawn, il avait déjà son loot dedans, lui. 17 millions, allez, c'est parti, les gars. On l'a fait, les gars. It's done. 4.4, les gars. We did it, guys. We did it. Click to collect the recipe euh ok bon le prochain c'est on s'en fout 4 HP en plus les gars Je suis trop content 4 HP Sapristi les gars 4 HP oh la la la la c'est trop bien Allez on fait un dernier boss Un dernier dernier voir si le premier C'est un on over flex J'ai fait spawn le boss à qui Nathan t'as un boss à spawn ou pas Euh non mais dans un kill il a spawn Il a spawn là Euh ouais là oui actuellement Bah en fait il y a derrière, un autre boss derrière mais je suis de pas boss rouges, en fait, donc je suis dans la merde T'inquiète t'inquiète Oh, fait de il y a un gros bâtard, je sais pas qui c'est Il tourne autour, il me regarde mourir Ah c'est toi ça Non c'est Doflo C'est le boss à Doflo ça T'es où Parce que là c'est la sauce là il y a le mini Ok boss, je vais tuer le, le rouge, attends je vais tuer le rouge Ça Pristoche Mon boss va spawn là, attendez Faut juste tuer ce rouge là ici Et c'est bon là le, le premier boss en attendant niveau 7 les gars Va-t-il dropper un Judgment Core les gars c'est la question que tout le monde se pose Tout le monde veut savoir Les téléspectateurs se sont réunis à l'arena aujourd'hui Pour regarder ça Allez vous êtes prêts les gars Ça spawn tout, tout en haut Tout en haut T'es prêt Et c'est parti Dernier boss de la soirée Ensuite on va aller crafter tous les items qu'on peut crafter En tant qu'underman. Numéro slay T'es vraiment un gros chien en fait toi J'ai perdu mon boss de vue Je me fais attaquer par 50 personnes c'est quoi ça C'est un mini boss Ah merde. Il y a un autre boss qui a spawn. Je sais pas c'était à qui, je pensais celui de Doflo. Mais putain, c'était une... une erreur. Quel boss qui quel... est quel boss en fait là Voilà, je suis perdu. C'est tu... quel mon boss là Faut juste essayer de retrouver notre boss à nous, les gars. Ok, c'est bon, on a retrouvé. Ah, bah il est mort, malheureusement. Je suis sid. Ah, j'ai suicidé. Ok, ok, ok. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Tu... T'as sauvé le, le tout, mec. T'as sauvé le tout, mec. Toi, t'es ce qu'on appelle un professionnel, mon collègue. Par exemple, moi, ce qu'on appelle pas un professionnel, hein. Oh, je me suis heal sur lui, il, arrive, il a, là il répond, non je suis en train de faire une petite vidéo les gars, ce sera pas long, je vais répondre au chat dans pas très longtemps, après que j'ai slayé mon premier boss niveau tier 7, est-ce que ça va être le judgment core sur le premier, je vous jure, si c'est le premier, un premier je vais giveaway 100 millions à une personne dans le chat dès maintenant, si c'est un judgment core seulement sur ce premier boss hein. Je vois plus les couleurs de nos beacons. Je ne sais plus lequel qui est le nœud ou lequel n'est pas le nœud. Dommage. Oh J'ai vu le truc légendaire, les gars. Malheureusement, on a un Pocket Expresso Ah, dommage. Mais, il y a une bonne nouvelle. Mais on a peut-être eu un Pocket Expresso. Mais on peut crafter des items, les amis. On peut crafter ces magnifiques talismans. Donc, euh, on a juste à faire ça ici. Euh, je crois que le talisman, c'était comme ceci, comme cela. Comme ceci, comme ça, ça. Comme ça C'est quoi Comme C'est ce... quoi le talisman, déjà I don't remember, guys. Wait a minute. Quel est le, le craft Ça me prend mon Under Relic. En plein milieu. Under Artifact, plutôt. Voilà. Faisons ça. Donc ça. Ça. Ça, ça, ça, ça, ça. Boum, boum, boum, Et on a un Strong Under Relic avec férocité. On est vraiment des professionnels, quoi. Jamais vu ça de ma vie, les amis. Voilà. Maintenant, est-ce que tu l'as laissé dans le coffre à la base ou pas l'autre Non, j'ai sur moi. Ah a ce qui paraît les gars, si on en a deux, donc le légendary et le épique normal ou légendaire boosté, si on en a deux des différents, donc comme la relique et l'ender euh, l'autre, on peut stack la défense, donc vous voyez ça dit 25%, mais vous pouvez stack la défense contre les underman et les endormites et tout ça deux fois, donc si fait un total de 35% de défense, donc euh, c'est incroyable niveau stacking. C'est ce que je voulais faire, malheureusement, euh, Ben Nathan, il utilise son talisman en ce moment, donc on peut pas tester ça. On va le tester plus tard. Aussi, ensuite, l'autre truc que je voulais crafter, qu'on peut maintenant crafter en tant que Dormand Niveau 7, c'est ce truc-là. Donc, c'est un Aspect of the Void, ça nous prend juste un ether Warp conduit. Ça prend 3, 6, 9, euh, ça prend combien 32 euh, nulles sphères, je crois que c'est C'est ça, ça. C'est 32 nulles sphères, ça, non Non, 24. 24, ok, bon, on va acheter 24 nulles les gars. Et on va aussi... Euh, bah, je crois que j'ai déjà le titanium de toute façon. 24 nuls sphères, vas-y, 24 nuls sphères, je sais pas compter. Donc 24 nuls sphères, c'est 8 ah, millions. Pas mal ça. J'ai déjà sous le whip avec un, du mana steel pour prendre le mana du boss. Et ici, euh, voilà. Ah, voilà, comme ça. Et là, on va créer un conduit. Voilà. Et là, on prend notre magnifique aspect, on la met en haut, on met le conduit en bas, on met ça là. Et là, notre TP elle va se téléporter à 80... 61 blocs à la place de 12 blocs. Bah ben, c'est pas plutôt génial ça Et voilà It's not génial guys On peut se TP à 50 km heure, regardez ça Wow wow wow Wow on se TP à 50 Attends comment ça marche exactement Faut que tu te sneak Quand je me sneak je peux pas TP qu'est-ce que tu racontes Si tu Ah te ouais le droit. What the fuck Et je peux aller où N'importe où genre Attends par là voir Ouais genre, zoom Mike Up T-Fine pour mieux voir si tu veux voilà. Mais what the fuck, c'est trop bien ce truc, les gars. Faut sneak en même temps. Ben ouais, j'ai remarqué, sauf que là, il y avait un, une soule ou quelque chose qui me bloquait. Regarde, quand je suis comme ça, il y a quelque chose qui me bloque. Faut pas sneak, faut sneak et ensuite arrêter de sneak, en fait. Ou je sais pas pourquoi, mais quand je suis sneak... Ah ouais, ça marche, en fait. mais ben, pas tout le temps. Y'a pas un truc... ouais, là-bas. Non, ça marche pas. Attends, j'essaie de voir comment ça fonctionne, les gars. Non, faut Sneak et TP. Ah, ouais, faut... Ah, le Sneak. faut s... le Sneak et il y a un cooldown. Ok, Okidoki. Il y a un cooldown de v... 3 secondes. Ok, bah c'est cool. On a déjà ces nouveaux items-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut crafter en étant... Euh... Bah, on a débloqué toute la collection des est déjà. Book. Qu'est-ce qu'on peut crafter maintenant Ah On peut crafter un Juju, on pouvait déjà. On pouvait crafter déjà un Mosquito. On pouvait pas crafter un Terminator. Ça nous prend un Judgment Core. Trois nul Blade. Et les nul Blade, c'est quoi C'est des bâtons. Et ça... Oh, ça, ça va coûter cher de nul le truc comme ça. Ça va coûter cher d'Obsidienne. Les Bréphens, ça prend... Ah, faut faire le Diana pour ça. Et les nul Blade, du Quartz. Ouh là là. Et ça, ça en prend 3, Donc, ça prend 3 stacks. Oh là là, là Ça va coûter cher faire un Terminator. Quel dommage, les amis. C'est quel dommage. On pourra rien faire avec ça, les amis. Mais non, je rigole, les amis. J'ai déjà un Terminator. Ah <rire> je vous ai arnaqué. Regardez ça. Wow, wow. C'est trop bien en fait Regardez ça Ok pardon les gars Bon euh, let's go sur mon deal On va faire des master modes. Maintenant on va tester Si on fait des professions De euh, donjon les amis On va aller voir Si on est un professionnel en donjon Allez allons voir